Alors plutôt sympa cet iPhone 13 Pro et cet iPhone 13 Pro Max, est-ce que je vais changer mon 12 Pro Max pour le 13 Pro Max C'est un petit peu la question que je me pose maintenant. Vous avez certainement vu la keynote, si vous ne l'avez pas, on va résumer un petit peu les nouveautés des versions Pro de l'iPhone 13. Puis je vous dirai personnellement si je vais passer du 12 Pro Max au 13 Pro Max, c'est parti Apple a fait son show comme à chaque keynote. A chaque fois qu'on regarde, on a envie d'acheter les produits. Mais est ce que ces iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont vraiment des nouveautés Pour commencer, au niveau du design, il y a quelques petites nouveautés, notamment l'encoche l'encoche qui a été réduite, comme sur les iPhone 13. Ça, c'est plutôt pas mal. Au delà de ça, on aura des nouvelles couleurs et des matériaux plus résistants. Ils intégreront bien sûr la nouvelle puce a 15 dont je vous ai parlé dans la vidéo de l'iPhone 13. Mais pour moi, une des différences qui pourrait déjà me faire changer, c'est l'écran. On est en enfin passé sur un écran de 120 Hz adaptatif. Il est appelé ProMotion par Apple. Cet écran de 120 Hz se trouve seulement sur les versions Pro. L'écran pourra passer de 10 à 120 Hz en fonction du contenu à afficher. C'est déjà une belle évolution par rapport au 12 Pro et au 12 Pro Max. Mais quelles sont alors les autres nouveautés Eh bah, ben, à vue d'œil, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Mais lorsqu'on regarde à l'arrière du téléphone, au niveau des modules photo, on a quand même quelques petites nouveautés. Car oui, le bloc photo a été affiné sur le 13 Pro et le 13 Pro Max. On se retrouve avec un téléobjectif x3, un grand angle et un ultra grand angle. Mais au-delà de ça, on va avoir des nouveaux modes et des nouvelles utilisations. Comme par exemple, un mode nuit pour chacun de ces modules. Ou alors un mode macro. Moi, c'est une chose qui me prend la gorge sur mon iPhone 12 Pro Max, c'est qu'il n'arrive pas à faire la mise au point de près. C'est quand même dingue de payer 1300 euros un téléphone. Et lorsqu'on doit scanner un petit QR code, ça ne fait pas la mise au point, donc c'est pas possible. Dans les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, le capteur et le plus grand jamais intégré sur un iPhone. Ce qui lui permet désormais d'avoir ce mode macro. Au niveau de la vidéo aussi, on aura quelques nouveautés, notamment le codec Pro Res, mais sinon on restera sur la bonne base qui était les 12 Pro et 12 Pro Max. C'est à peu près tout sur les évolutions. On aura aussi un nouveau coloris et une nouvelle capacité de stockage d'un Tera, qui est plutôt pas mal. Toujours pas, par contre, du SBC qui est aussi dommage, mais on verra, on l'a vu arriver sur les iPads. Pourquoi pas l'année prochaine sur les iPhone 14 Alors faut-il l'acheter Vais-je l'échanger Déjà quand on sort de la keynote on a tout de suite envie de l'acheter on voit il filme tout avec l'iphone bref ça nous met l'eau à la bouche mais quand on regarde les caractéristiques techniques qu'est ce qui pourrait me faire passer de mon 12 pro max au 13 pro max ce serait l'écran le mode macro peut-être l'autonomie qui a été un petit peu améliorée mais je ne suis pas totalement sûr que ça vaille le coup car oui un iphone 12 pro max acheté à 1300 euros l'année dernière déjà à la revente sur le bon coin c'est aux alentours de 900 euros on a déjà une perte si vous le mettez à disposition d'apple en échange du 13 pro max il vont vouloir reprendre à 650 euros, ce qui est dérisoire. Donc actuellement, avec ce que j'ai vu, je pense pas changer cette année et attendre pourquoi pas l'iPhone 14. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter un de ces nouveaux iPhones. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high Tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.